Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vécu Aujourd'hui, on a traversé l'auto-sabotage. plutôt, dans le thème de l'auto-sabotage, c'est euh, l'auto-sabotage est là pour me venger de l'autre. Alors qu'en fait, je me plombe moi-même. On a parcouru l'indépendance, la valeur qu'on qu se porte, Et le fait d'exprimer tout ça, d'exprimer tout ce qui est tout ce qui vibre en fait. Parce que l'information est vibratoire et que bah, la vibration, c'est l'information pure, c'est l'énergie pure. Et exprimer tout ça, ça fait bouger. Exprimer tout ça, ça c'est effectivement, comme tu le dis, euh, euh, Mariella, c'est un soin. Et comme le dit Julie aussi, le fait d'écouter ça, ça a un impact sur l'inconscient. J'ai le chakra coronal en ébullition, oui. Parce que je ne suis pas là pour nourrir le mental. Je ne suis pas là pour... Je suis là pour passer sous le mental et aller toucher directement la structure énergétique inconsciente. Et faire en sorte que tout ça se mette à jour. Et c'est à ça que je, lorsque je sens que c'est juste, c'est-à-dire que c'est juste pour moi aussi. L'auto-sabotage est en même temps là pour nous. Pourquoi Parce que c'est une manière de se protéger. Et c'est une manière qu'on nous a inculquée. Comme si je disais, bah, parce que je vois mes parents s'auto-saboter, si je m'auto-sabote, ça veut dire que je suis proche de papa et de maman. Ça veut dire qu'ils m'aiment encore. Oui, Sarah, le soin se fait même si on ne le ressent pas. Comme je disais... Euh, j'aime bien faire évoluer le. je réponds à ta question juste après mais j'aime bien faire évoluer le, le live au fur et à mesure et je sens que cette, cette année qui commence va contenir va être le germe à beaucoup d'évolutions donc oui toute personne qui atterrit si toi, tu es atterri sur cette vidéo, ça veut dire que tu as quelque chose à apprendre. Et je te parle pas d'un apprentissage mental. Parce qu'il n'y a pas que ton mental dans la vie, il y a aussi ton corps, il y a aussi ton émotionnel, il y a aussi tout un tas de niveaux parce que tu es un être multidimensionnel. Et peut-être tu n'as pas conscience, et peut-être tu te dis que je dis ça pour te faire plaisir ou pour t'attirer à, à mes stages ou quoi que ce soit. Je m'en fous. Viens, ne viens pas. Ça ne change rien. Au fait que je sens que ce que je dis, c'est ma vérité. Et ce que j'aimerais, ou ouais, c'est un souhait, c'est que tu te fies à ta vérité et pas au dogme qu'on t'a impliqué. Pas à ce que tu as appris la société, ou tes parents, ou peu importe. Que tu te fies à ton instinct, que tu te fies à ta vibration. Est-ce que les mots qui sortent de ma bouche maintenant, résonnent en toi et voilà ce que c'est ne plus se fier à son mental et commencer à toucher le monde des énergies. Je viens de te donner un, un schéma très simple en direct. Tu veux aller dans le monde des énergies, mets de côté ton mental et regarde ce que tu sens physiquement. Regarde comment tu te sens lorsque tu es en face d'une personne. Est-ce que tu es à l'aise, est-ce que tu es mal à l'aise, est-ce que tu es en joie, est-ce que tu es triste Et.. Même si tu ne le sens pas, même si tu n'es pas conscient de ça. Ce n'est pas parce que tu n'es con, pas conscient que ça existe, que ça n'existe pas. C'est pas parce que es, tu ne sens pas que ça n'existe pas. Il y a des, il y a des milliers d'années, on ne connaissait pas l'électricité. Pourtant, ça existait. On ne connaissait pas l'existence des protons, des photons, des atomes. Et pourtant, ça existait. Aujourd'hui, de plus en plus de personnes disent « L'énergie existe, le prana existe, l'énergie libre existe. » Est-ce que ces vérités résonnent en toi ou pas Mais ça veut dire que là, maintenant, on est en train de planter le germe d'un futur de ouf. Vraiment. Où tout à chacun pourra s'il le souhaite. Changer de fonctionnement, changer de destinée, changer de chemin de vie, changer de forme. Peut-être que je m'égare un peu en disant tout ça. Et j'aimerais bien me recentrer sur, euh, sur ce qu'on a, qu a dit aujourd'hui. L'auto-sabotage, comment est-ce que tu t'auto-sabotes Comment est-ce que tu penses avoir de la valeur Est-ce que tu penses être réellement indépendant est-ce que tu te targues d'être indépendant Ou est-ce que tu l'es vraiment Et au final, c'est quoi l'indépendance Et si je me fie à ce que j'ai vu aujourd'hui, l'indépendance, ce que j'ai aujourd perçu aujourd'hui d'indépendance, c'est pas le dire, c'est le faire. Quoi qu'il arrive, on, on, on, on en vient à la matière, on en vient à... On en vient à la matière. Salut, Français, et bienvenue sur ma chaîne. Tu as raté le live, mais il sera en replay d'ici, dès qu'on terminera, dans moins de 10 minutes, je pense. Là, on est dans la phase du live où je ne reçois plus de questions, mais tu peux m'en envoyer pour la semaine prochaine à l'adresse suivante samuelannibal.pro.com. Je vais l'écrire, ce sera peut-être plus clair. Tu m'envoies ta question là, et j'y répondrai la semaine prochaine. Donc je disais quoi L'indépendance, c'est la matière. L'indépendance peut aussi se poser au niveau de l'esprit. Parce que... Peut-être qu'on est dépendant de dogmes, peut-être qu'on est dépendant de personne, peut-être qu'on est dépendant des émotions, peut-être qu'on est juste de gros drogués qui espérons notre prochain shoot d'émotionnel, notre prochain shoot de dogme, ou, notre, ou nos prochains shoots de euh, « je t'aide parce que t'es mon fils ». pas là pour exprimer ce que les gens savent déjà quelque part du moins c'est du jeu que je me rentre j'aime bien euh, j'aime bien dire que mais en fait c'est fou j'aime bien le dire mais c'est fou comme je l'ai dit à je, je sais plus qui tout à l'heure chaque question que vous, vous m'envoyez c'est une information que vous envoyer dans le groupe c'est votre manière de contribuer à la communauté c'est votre manière de dire je t'aide c'est votre manière de dire je t'aime parce qu'on ne peut aider que ce qu'on aime et qu'on ne peut aimer que ce qu'on aide même si en apparence ça peut sembler négatif même si en apparence les questions peuvent sembler très lourdes on parle de maladie on parle de couple on parle de relations père-fils, mère-fille, parent-enfant. On parle d'incapacité. Les gens qui m'envoient des questions se livrent littéralement. Mais en même temps, toi qui m'as posé ces questions, tu as fait un cadeau. Sous l'enrobage, sous le voile d'illusion de « je t'écris mon problème », tu écris ta solution. Tu l'incarnes, tu l'amènes dans le groupe et tu permets au groupe de se libérer grâce à toi. Je préfère terminer sur ça. Je préfère terminer sur une note de on redescend doucement, tout en faisant euh, monter l'énergie, euh, la vibration du groupe. Pour moi, faire monter la, la vibration, ça veut dire que dans la structure, il va passer un voltage électrique beaucoup plus puissant qu'à la coutume. Voilà ce que je veux pour cette... À partir de maintenant, voilà ce que je vais faire pour chaque fin, chaque fin de live. Je vais simplement augmenter la tension dans la structure, augmenter l'électricité qui passe le voltage, et donc augmenter la vibration. À travers ce que, encore une fois, je ne suis, je ne suis pas là pour dire... Je le fais tout seul. Si j'étais seul, je ne pourrais jamais exprimer ce que j'exprime, parce que je n'aurais pas d'utilité, parce que je n'aurais pas cette question, parce que je n'aurais pas ces interactions avec vous. Donc encore une fois, merci. Merci beaucoup pour euh, votre présence. Pourquoi Parce qu'au fond, on est... On est, euh, On est issus du même moi. On est issu du même organisme. On fait partie du même organisme. On est là les uns pour les autres, sans s'en apercevoir. C'est pour ça que le jeu divin est magnifique. J'ai pas grand chose d'autre à dire, en fait. Pose-toi sur ça. Pose-toi juste dans cette énergie de... Je me suis fier moi-même. Parce que j'accepte. D'être avec les autres. La vie ne fonctionne qu'en paradoxe. Dieu est un paradoxe.